Bonjour, aujourd'hui nous allons montrer comment forcer l'utilisation de HTTPS euh, dans Bokeh. Alors, dans Bokeh, euh, quand on accède par HTTPS, c'est-à-dire un protocole non crypté, euh, depuis les dernières versions de euh, Firefox et de Chrome, on a une alerte indiquant euh, que la connexion n'est pas sécurisée. Alors, si votre serveur web est bien configuré et que vous avez un certificat HTTPS, euh, vous pouvez accéder à Bokeh. En HTTPS. Voilà, et donc à ce moment-là, euh, on a bien le cadenas qui apparaît euh, dans la barre d'adresse et euh, le navigateur web ne va plus alerter sur les éventuels problèmes de sécurité. Euh, bien que Bokeh soit accessible en HTTPS, par défaut, ça ne force pas l'utilisateur à utiliser HTTPS. Rien ne l'empêche d'accéder en HTTP. D'autant plus si vous avez euh, d'autres sites qui référencent euh, votre portail et qu'il les référence avec l'URL HTTP. Rien n'oblige à rien ne force à passer en HTTPS par défaut. De plus, le sitemap qui est utilisé pour le référencement euh, par défaut va utiliser HTTP. Alors, euh, je vais me connecter en administrateur. Voilà. Alors euh, dans Voki, euh, nous avons rajouté une variable qui s'appelle force HTTPS qui permet euh, d'indiquer que on veut que lorsque Bokeh soit accédé en HTTP, donc non sécurisé, on redirige vers la version sécurisée du site automatiquement. Donc je vais activer cette, cette fonctionnalité, voilà. Et donc ce qui se passe c'est que si j'accède à Bokeh en version HTTP standard, si maintenant je recharge ma page, automatiquement Bokeh va nous rediriger sur la version HTTPS je ne peux plus accéder à bokeh dans la version HTTP ça fait une redirection 301 ce qui fait c'est que même les moteurs de recherche vont prendre en compte cette modification dans le référencement et d'ailleurs améliorer le référencement de plus si je relance la génération du sitemap donc il se fait toutes les nuits donc là il est régénéré, je vais le recharger. On voit que les protocoles utilisés sont bien les protocoles HTTPS. Voilà c'est terminé pour cette démonstration. Euh, merci de l'avoir écouté et à une prochaine démonstration.